Je suis Amadou Gueye. Vous Je suis 42 ans. Je suis 42 ans. de Je suis Amadou Gueye. Comment vous pour la Avant de faire des présentation, je suis content aussi. Lutheran, 걸로, to to to interview nous interview parce que nous quoi parce que nous ligue les si nous les nous que nous des les amoureux les que parce qu'avant tout, mon secrétaire là, en tant qu'artiste, percussionniste. Un de Cora le groupe, le 13 ans ou 14 ans. Il y a aussi une association, aussi Cora il de Cora il a Jérôme a euh, à son âme, le donc, une association qui a créer Nous avons créé mais le ballet c'est une partie de l'association ballet traditionnel. ballet un ballet de percussion dans ce tay def nan la dans dance mandeng tay def dance djola def dance je suis que de parce que nous avons un groupe de Lampes Nous avons dans Lampes aussi un groupe qui Après, comme dans nous salle, répété nous avons des artistes qui fait des qui d'Afrique. Nous sommes 7 ans, 7 ans, nous avons fait des choses comme nous sommes dans l'Europe, nous avons répété Nous commencé à répéter, répéter, répéter ce groupe, juste pour groupes le groupe soit défini. Nous avons créé un groupe de corps Nous avons créé un groupe de corps La euh, musique c'est ma vie. La musique c'est toute ma vie. Parce que j'ai si 43 ans, moi, pratiquement et 27 ans, je de la musique. La musique c'est ma vie et c'est ma passion. C'est toute ma vie. Est-ce et, et, et. Je de la musique, je suis un fils de musique sainte. suis pas un bateau, je suis un africain, je suis un bateau. Je Je suis un Je suis un bateau. Je un Oh. Wow. C'est c'est une premier spectacle. C'est uh, spectacle, répétition. Spectacle, une spectacle wow. Parce que c'est premier premier spectacle, donne festival de uh, qu fait qu'on pas mal d'artistes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 je viens souvenir sincèrement je suis en de à mon voyage à Tunisie à île de Djerba Wa l'île Djerba à de Tunisie les hôtels a des hôtels de saint bus Hôtel Hôtel des hôtels de Mais les gens qui sont partis savent que les gens qui sont partis savent que les gens ont sont que Ils que les gens qui que que les gens que Wow, sincèrement, suis. je suis je que un jour de travail. Je suis un spectacle, de travail. Ah, je suis que de travail. Je suis un jour de travail. Je Je suis Je ils à nous voulons partout chez Adunébi nous avons le plus de 15 ans, Parce que le mou forme formé Nous partout dans le monde, aux États-Unis, amener des en France, amener Italie, nous des, sont les les qui des, qui des Parce que l'université L'université plus universitaire. université Pratiquement, les artistes sont pour artistes, Partout en Allemagne ou en Europe, ils sont là pour se Ils sont là pour se faire. Ils sont là pour se faire. là